Salut à tous Pour les fêtes, j'ai décidé de vous présenter un petit tuto sur les PIMS. Ces biscuits m'ont fasciné quand j'étais petit, parce que bon, chaque paquet en contient 12, mais il y en a 11 dans un sens et un dans l'autre. Et souvent, en ouvrant le paquet, j'en avais 11 à l'envers. Donc j'ai au moins étudié la question et je vais vous livrer mon petit secret pour les ouvrir du bon côté et donc vous pourrez épater vos amis. Donc tout d'abord, la boîte et repérer que donc sur les bouts il y a un côté qui est marqué Lupims et l'autre côté où il y a tout un tas d'informations dont on se fiche un petit peu. Et en fait, c'est par ce côté là qu'il faut ouvrir. Donc, normalement, en ouvrant de ce côté là, vous sortez le sachet, vous l'ouvrez. Pas toujours facile de trouver le bon endroit, hein. c'est pas à vous vouloir. Et là, oh magie, on se rend compte qu'il y a le premier à l'envers et tous les autres sont dans le bon sens prêts à manger. Donc pour les gourmands comme moi, c'est parfait, <rire> c'est beaucoup plus pratique. Voilà, et bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt